Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Tech. j'espère que vous allez tous bien. Présentation aujourd'hui d'un tout nouveau micro qui va équiper donc mon setup. Ce micro est de la marque Fifine. je vous le présente, c'est parti. Actuellement équipé du Blue Snowball que je vous avais présenté, ce micro de forme ronde, on va tout de suite voir le Fifine et ses specs, c'est parti. Passons tout de suite au déballage de notre FIFIN. Actuellement, je vous parle avec le Blue Snowball, donc le micro que je vous avais déjà présenté. Je vais tout de suite brancher le FIFIN maintenant et vous allez me dire en commentaire si vous avez trouvé une grosse différence de son. Et tout ceci, c'est bien entendu pour améliorer la chaîne, pour que vous ayez encore un meilleur rendu côté sonore. Je vous branche tout de suite le FIFIN et vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti j'ai connecté donc le micro Fifine. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du son avec sa molette pour justement réguler le son. Ce micro est complètement en alu. Il est vraiment ultra design pour moins de 40 euros. Vous avez vraiment un micro vraiment excellent. Plug and play. Vous allez pouvoir donc le connecter avec son câble de 2 mètres. Le connecter et vous allez pouvoir le mettre sur son trépied qui est donc livré avec. Vous visser le micro dessus. Et vous avez ensuite la possibilité, avec cette molette, de le diriger dans tous les sens. Multidirectionnel, bien sûr, ce micro, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème en mode podcasteur, pour Skype, pour les appels fast time. Si vous aimez faire des podcasts sur YouTube, vous allez vraiment pouvoir vous en servir et le mettre dans toutes les directions possibles. Vous allez même pouvoir gagner de la place en le baissant complètement et avoir un gain considérable sur votre bureau. Ce fifine, vous me direz en commentaire ce que vous pensez du son. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens dans la description car on peut le trouver sur Amazon sans aucun problème. Vous le connectez donc sans souci avec cette prise USB A et son câble de 2 mètres pourra vous donner un large éventail au niveau de votre bureau. Compatible bien sûr macOS et vous avez la possibilité aussi de le connecter sous Windows. Il est entièrement accessible à Skype, FastTime et toute autre solution. Podcast. On est maintenant sur le Mac et bien sûr sur le Mac, on va se diriger dans préférences système. Et ici sur son, on peut donc régler sans aucun souci le volume de notre micro. Alors le volume sera réglable à partir du Mac ou sur le micro. Il y a une petite molette ici je suis en train de la monter à fond et là je suis en train de régler en fait le son sur le micro lui-même vraiment très sympa par rapport à quand vous êtes en discussion en par exemple fast time ou si vous faites une discussion zoom vous allez pouvoir avec cette petite molette simplement régler votre micro comme vous le désirez et les personnes au bout vont vraiment avoir une voix très limpide, très sympa. Ce micro est de forme cylindrique, alors mon ressenti par rapport à ce micro, je pense que je vais le garder par rapport à mon setup, je pense que je vais continuer à faire les vidéos avec ce micro, je vais quand même garder le Blue Snowball pour d'autres choses. Dites-moi vous-même en commentaire ce que vous trouvez au niveau du son, une grosse différence entre le Fifine et le Blue Snowball, vraiment ça m'intéresse, et puis c'est pour vos oreilles, ça permettra aussi pour vous d'avoir une meilleure qualité son. Il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, et partager la vidéo comme d'habitude, je suis en train de remanier complètement la chaîne, donc n'hésitez pas à la partager, vraiment ça me fera extrêmement plaisir. Merci aussi de me suivre, on, est, on a dépassé maintenant la barre des 56 000 abonnés, c'est vraiment super, merci à vous. Voilà donc prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui arrivera dès demain. Merci à vous, passez un bon dimanche et à très vite pour une prochaine, salut à tous.